Le Plein Open Air, c'est un festival qui est organisé par le Cinéma Nova. Donc on a organisé chaque été depuis maintenant à peu près 15 ans des, des projections en plein air dans différents quartiers de Bruxelles. Euh, ce qu'on essaye de faire à travers le Plein Open Air, c'est justement euh, mettre en, en avant, mettre en lumière des endroits sur lesquels il y a des enjeux qui sont en train de se nouer. Mais donc Nous, ce qui nous intéressait, c'est des endroits où il y a à la fois l'industrie et des gens qui, qui habitent. Cureguem, c'est quand même un quartier qui s'est développé autour des industries et donc qui est très symptomatique de ce mouvement euh, immobilier qui est en train de se passer, euh, notamment avec les nouveaux projets de, de construction neuve, mais aussi avec la transformation des anciens immeubles industriels en, en lofts, bah, on connaît euh, Nova depuis plusieurs années, mais euh, là en l'occurrence on avait vu sur internet euh, tout ce qu'il qu faisait pour l'été, les, les week-ends euh, le long du canal. Et je trouvais ça vraiment intéressant par rapport à l'histoire du quartier. Comme il présentait ça comme euh, aussi un acte politique, quoi, pas seulement euh, s'amuser euh, pour voir un film. Euh, J'observe surtout une espèce de. Bon, on va dire ça, franchement, plutôt une classe moyenne, gauche un peu éclairée, un peu hippie, qui roule à vélo. Je vois moins les gens du quartier. C'est une question qu'on se pose toujours, c'est quand on va dans un quartier, comment on rentre en contact avec ce quartier, comment on intéresse les gens de ce quartier. Et on fait beaucoup d'efforts et vraiment, chaque année, on en fait plus. Le fait que c'est gratuit permet à, à n'importe qui de venir. Voilà. C'est la raison la plus, la plus basique. Euh, si c'était payant, il y aurait déjà une sélection, elle se ferait par l'argent, ce qui n'est pas une bonne raison.